Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors c'est bientôt la rentrée. Il faut se préparer. C'est la préparation de la rentrée scolaire. Alors, aujourd'hui les enfants, alors je parle aux élèves de la première année primaire et aussi de la deuxième année primaire seulement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire une séance de communication, une communication française, c'est une, une sorte d'activité orale, c'est dire bonjour et remercier comme acte de parole ou acte de communication, dire bonjour ça veut dire saluer et remercier aussi. Allons-y, on va découvrir ensemble l'association de communication aujourd'hui sous forme de dialogue entre maman, papa et amine. N'oublions pas surtout pourquoi apprendre le français, cette question, pour répondre, pour parler français, avec un ami, pour suivre des dessins animés, pour suivre la télévision, pour utiliser un jeu. Sur une tablette, par exemple, pour comprendre des émissions en français, en famille, pour lire une histoire en français, eh bien, la comprendre, pour écrire une lettre à un ami en France, pourquoi pas. Et finalement, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur et avant cela, pour écouter des informations en français. N'oublions pas cette question toujours. On pose souvent pourquoi apprendre le français. Pour ces situations de communication, soit parler français, soit suivre des dessins animés, bien comprendre, utiliser un jeu sur une tablette et savoir comment faire, comprendre des émissions en français à la télé, à la TV et en famille, lire une histoire amusante en français et bien la comprendre faire un résumé aussi et parler aux autres pour écrire une lettre un ami en France, n'importe où, écouter des informations en français, bien comprendre aussi et utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Tout ça, c'est la réponse à cette question pourquoi apprendre le français Pourquoi apprendre le français Alors les enfants, c'est la préparation de la rentrée scolaire. C'est bientôt la rentrée. Alors, voici donc des activités. Alors, observez bien, s'il vous plaît, ce poster. Alors, voici Amine. Voici les parents d'Amine. C'est la maman et c'est papa. Alors, qui est-ce c'est très bien, c'est Amine. Qui est-ce Oui, c'est bien, c'est le papa d'Amine. Et, qui est-ce C'est la maman d'Amine. C'est très bien. Alors, où sont-ils Oui, ils sont dans un salon. C'est très bien. Alors, regardez bien. Ces objets... Qu'est-ce que c'est C'est un cartable. C'est un joli cartable. C'est un... oui nouveau cartable. C'est un nouveau cartable, oui. Et aussi, c'est une nouvelle trousse verte. Alors, où sont-ils Oui, alors qu'est-ce que c'est C'est une... Oui, c'est une table. Alors, ils sont sur la table. Alors, Amine se lève le matin. Il découvre des surprises sur la table. Alors, que dit Amine en se levant Oui. Qu'est-ce qu'il va dire à ses parents Bon, il oui, sait très bien. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Très bien. Alors, que découvre-t-il sur la table On a déjà vu ça. Que découvre-t-il sur la table Oui, c'est bien. C'est un, carla... un cartable. De quelle couleur C'est un cartable marron. Et aussi, une trousse. C'est une trousse. C'est une nouvelle trousse. C'est un nouveau cartable. Ils sont bien sûr sur la table. Alors, voici donc le dialogue. Maman. Bonjour Amine. Bonjour Amine. Amine. Bonjour Maman. « Bonjour, papa. »« Papa. »« Demain, c'est la rentrée. »« Demain, c'est la rentrée. »« Amine. »« Oui, papa. »« J'ai très envie. »« J'ai très envie d'aller à l'école. »« Je veux aller à l'école. »« J'aime bien. » Aller à l'école. J'ai très envie d'aller à l'école. Maman. Voici ton nouveau cartable. D'accord Et voici ta nouvelle trousse. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça veut dire papa et maman. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Je suis prêt pour travailler cette année et avoir de bonnes notes. Bonjour, ami. C'est maman qui parle. Bonjour, ami. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Demain, c'est la rentrée. Oui, papa. J'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup, je vous remercie. Maintenant, je suis prêt pour travailler cette année et avoir de bonnes notes. Alors, les enfants, vous avez bien compris le dialogue entre maman et amine et papa alors, euh, Amine se lève le matin et dit bonjour à ses parents qui sont dans le salon. Alors, ses parents ont acheté quelques affaires scolaires, comme exemple de cartable, une trousse, tout à fait Jolie. Alors, euh, à la fin, Amine remercie ses parents en disant tout simplement merci beaucoup, mais... Dire bonjour, mais comment Alors, chaque matin, on dit bonjour. Le matin, on dit bonjour. Le soir, on dit bonsoir. Dans quelques instants, on dit salut. Vous avez bien compris le dialogue entre Amine et ses parents Amine se lève le matin, il dit à ses parents « bonjour » avec politesse. Ses parents sont dans le salon, ils ont déjà acheté quelques affaires scolaires pour Amine. À la fin du dialogue, le garçon remercie ses parents en disant « merci beaucoup ». Alors, pour remercier quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit Merci, merci bien, merci beaucoup, merci, merci bien, merci beaucoup. Pour saluer quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit Salut Et le matin, qu'est-ce qu'on dit Bonjour Et le soir Bonsoir, c'est très bien.